Cette année, le Crunch Time change de formule pour donner lieu au Crunch IndustriCamp, un hackathon de 48 heures qui vous permettra de relever tous les défis proposés par nos partenaires industriels. Compte tenu du nombre de sujets déposés, deux dates sont proposées. Au travers de pitch vidéo, chaque porteur vous présentera son challenge. Selon vos aspirations, vous pourrez alors vous positionner seul ou déjà constitué en équipe sur un ou plusieurs sujets. Ensuite, le porteur constituera le groupe qui l'accompagnera sur la durée de l'événement. Vous valoriserez votre travail en réalisant une vidéo de votre projet. Elle sera présentée lors d'une soirée conviviale réunissant l'ensemble des participants et toute la communauté UTBM. Suite à votre participation, vous obtiendrez un Open Badge qui vous donnera un accès privilégié à l'ensemble des moyens du Crunch Lab pendant tout votre cursus à l'UTBM. Pendant ces 48 heures non-stop, nous vous accueillerons au Crunch Lab. Notre équipe de coachs et de femmes managers mettront à votre disposition leurs compétences et leurs moyens techniques pour vous accompagner dans votre démarche créative jusqu'à la matérialisation de vos idées. Évidemment, les repas, les boissons et tout ce qui sera nécessaire au projet vous seront fournis gratuitement. Alors, encore un peu de patience, rendez-vous le 10 mars pour découvrir les premiers sujets